Galop, vous. Non, ici en face. Retour, retour, retour, retour, retour. Et, et promenade. Promenade. Et regarde sa partenaire. Tu reviens sur le 9, le 8, le.. là, tu ramasses ton caillou et tu reviens. Après. Voilà, tu vas avec tes deux pieds sur l'autre. Là, oui, et tu continues. Je fais la La même chose en avant. 1, 2, hop, et 1, 2, hop. Retour. 1, 2, hop. Oui, vous se mettre d'accord. Et on recommence boiteux. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Tout On va vivre une collectivité organisateur. Pour la principale stanca gira qua gira là poi c'è resta sta sopra un fiore ecco qua da pensare ma cosa mi racconta questa signora? Che pensa come questa è? è catturato il si 250 grammi farina Farine, avec 170 grammes euh, beurre, avec un euh, demi sachet pénilia et avec euh, demi sachet de powder. Le vieux, le vieux. <rire> <rire> Mélangez tout. Les gens okay, mélangent avec les farines et les blanches. Uh, <inaudible> euh, Sandra, il y a encore. Un... <inaudible> Si <rire> tu n'écoutes pas hein, ce qu'on te dit, <rire> je resterai comme ça jusqu'à ce que j'ai un chat, dit Cléa. Et si je n'ai pas de chat, eh je resterai toujours comme ça. Oh, le est dans le lundi, Cléa partit à l'école. Maman! Maman! Maman! Maman! Maman! Maman, Maman, Maman, Maman une araignée dans ma chambre! Une araignée dans ma chambre! Vous avez vu l'araignée? Oui, Allez, ici! Ah, et Le chiffre 1! Là! Là! Avec... le rouge! On va vous dire dit... le livre des. Dit... Comment? Le C'est notre chien! Qui Oui! C'est Qu oui. ah, vous! Euh, une autre! Cochin! Dit... Et il ah, Qui les Clé... clés. Clé... On est essentiellement divisé en deux catégories: ce qui est pour nous et ce qui n'est pas pour nous. Pourquoi on va jamais au restaurant Pff, répond maman. C'est pas pour nous. Tu te crois chez les rupins Et puis quoi, rigole papa. C'est pas la vie de château. Sur la couverture à carreaux posée sur l'herbe, il désigne son verre plein de cidre frais et ses orteils en éventail qui prennent le premier soleil du printemps. Oui, il fallait voir les spectacles. toute seule <rire> recule ton pied regarde reste bien au milieu de la boule voilà quand tu sens que tu glisses tu te déplaces pour te remettre toujours au milieu l'avion faire je sais pas, je hein. voilà. bien au milieu. Et tu lèves une jambe et tu essayes de rester comme ça. C'est plus facile avec celle-là. Oh, allez, ah allez, ah je Продолжение <говорит> <говорит>